Les vidéos du Dr H et compagnie, qu'est-ce que c'est Que tu sois étudiant hospitalier face à un patron qui te demande de faire une recherche de la littérature en deux jours Ou praticien hospitalier face à un cas compliqué Ou encore interne te posant plein de questions et te disant que la seule solution... Tu vois Hélène, j'ai réfléchi et je me suis demandé ce qu'auraient fait Watson et Dr H dans une telle situation. C'était ça mon idée. Mais que ta BU santé est fermée. Les vidéos du doctorat et Compagnie te permettent d'accéder à des vidéos tutoriels t'apprenant à utiliser PubMed, le LeMesh ou d'autres outils que te propose PubMed afin de t'aider à répondre à tes questions en utilisant la recherche documentaire. À très bientôt, suivez-nous. Ciao, salut